Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous aviez hâte que je vous fasse et moi aussi que j'avais très hâte de faire Aujourd'hui on se retrouve pour le plus gros haul de toute l'histoire de ma chaîne puisque je reviens tout juste de Walt Disney World comme vous avez pu le voir dans tous mes précédents vlogs et j'ai fait pas mal de folie, hein, qu'on se le dise donc j'ai décidé de vous présenter tout ça j'espère que vous avez à manger et à boire autour de vous parce qu'on est posé pour un certain moment ensemble Allez, on y va Je vais commencer par vous parler bouquins et bouquins hors Walt Disney World puisque j'ai fait deux ou trois petits achats avant de partir quand même donc le premier livre que j'ai acheté c'est celui-ci disney éternel enchanteur que j'ai acheté euh juste avant de partir vous avez été énormément à m'en parler sur les réseaux sociaux et rassurez vous du coup j'étais au courant je ne l'ai pas encore lu à l'heure actuelle mais une chose est sûre je vous en parlerai dans le prochain disney book j'ai également acheté celui ci qui est simplissime sur la cuisine disney donc on va voir si c'est vraiment simple et si ça ressemble vraiment à de la bouffe disney n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et par un pouce en l'air si une vidéo test de ce livre vous intéresserait. J'ai vraiment envie de voir comment se passeront les galères de Tata Pixie en vidéo. Je pense qu'on peut sacrément se marier avec ce bouquin. Et le troisième que j'ai pris, c'est celui-ci sur l'art of du Lion King. Alors il faut savoir que c'est un livre que je recherche depuis extrêmement longtemps et sur lequel j'ai jamais craqué parce qu'il y a surtout des miniatures qui sont vendues de ce livre et moi je voulais vraiment la grande version, le ver la version grand format. Et je l'ai trouvé à 30$ dollars sur le eBay US qui n'expétiait pas en France. Donc je suis passée par Chipito. Et plutôt que de l'envoyer chez nous parce que ça coûte une plainte, ce que j'ai fait c'est que je l'ai envoyé à Walt Disney World, l'hôtel peut réceptionner vos colis. Ça a été sympa à ramener en valise mais je suis vraiment très très contente de le posséder parce que c'était vraiment un graal à mes yeux. À Walt Disney World j'ai également craqué pour quelques livres, notamment ces deux histoires-ci qui viennent de Memento Mori à Haunted Mansion que je vous ai montré dans mes précédents vlogs. Il faut savoir que ce sont des romans dérivés de l'attraction. J'ai lu celui-ci, pas celui-là, mais je vous en parlerai dans mon prochain Disney Book. Et j'ai également craqué pour celui-ci, c'est la première fois que je le voyais pour le coup. C'est un art-of qui lit sort de Walt Disney à la nourriture. Sachez pour votre information que tous les livres présents à Walt Disney World sont également en vente sur Amazon. Moi j'en ai acheté du coup certains pour la symbolique, mais vous pouvez les trouver vraiment partout ailleurs. Et j'ai hâte de le feuilleter puisque je n'en ai pas encore eu l'occasion. J'ai également craqué pour plusieurs articles un peu maison. Le premier c'est ce bac à glaçons que j'ai payé 10$. Je pourrais pas vous donner l'intégralité des prix parce que j'ai viré la majorité des étiquettes. Mais l'idée de ça c'est de pouvoir l'utiliser pour faire un petit peu de la cuisine, de la pâtisserie, tout ça. Je ne sais pas si ça va au four... Mais en tout cas, j'aime bien l'idée de pouvoir utiliser ces formes Disney un petit peu discrètes pour en faire quelque chose. Pour la maison, j'ai également craqué pour ceci. Alors, ce sont des coffrets de thé sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Donc vous avez différents goûts, euh, citron, Earl Grey, mangue, etc. J'en avais ramené à une amie lors de mon précédent voyage il y a deux ans. Elle m'avait dit que c'était très bon. Donc du coup je me suis dit que cette fois-ci j'allais en prendre pour moi et ça m'a coûté 15$ et j'aime beaucoup les petits emballages. Thématisé sur Alice au Pays des Merveilles et je pense que c'est clairement quelque chose qu'on pourrait avoir chez nous. Et j'ai également craqué pour ceci donc qui est une théière et comment vous dire que ça a été une véritable galère à ramener. Mais regardez-moi cette bouille, c'est vraiment trop joli et c'est vraiment tiré de l'attraction d'Alice au Pays des Merveilles donc j'avais vraiment envie de l'avoir dans ma collection. Surtout pour la figurine ici Puis c'est exactement celle qu'on a à Disneyland de Paris. Euh, J'aime un petit peu moins les tasses sur le côté. J'ai payé ça 70$ il me semble. Il faut savoir que de base la boîte qu'il protégeait faisait la taille de mon bus. C'était un énorme carré, c'était impossible à ramener. Du coup j'ai eu très peur pendant le séjour parce que bah, ce que j'ai fait du coup, c'est que je l'ai emballé dans un maximum de vêtements et c'est revenu indemne. Coup de bol. Je vous ai également dit pendant mes vlogs à Walt Disney World que je recherchais des figurines Star Wars pour l'anniversaire de mon petit frère, que je peux vous montrer maintenant puisque bah il les a déjà reçues. J'ai été à la boutique Star Tour et je suis acheté ces deux Dorbs, dont une qui a un peu trinqué euh, au voyage, puisque bah avec la théière et toutes les choses que j'ai ramenées, il a fallu un petit peu tasser. Donc j'ai pris celle de Luke Skywalker et celle de Han Solo qui m'ont coûté chacune 15 dollars et avec ça j'ai craqué sur cette figurine de bb 8. Donc qui s'allume, qui tourne, qui fait des effets lumineux et sonores. Et je trouve que c'est un souvenir un petit peu sympa à ramener des Disney Hollywood Studios. Donc euh, voilà, j'ai foncé. Dans la partie collection, j'ai également craqué pour ceci. Donc c'est une figurine de Noël qui représente Walt Disney Mickey Mouse. La fameuse statue qu'on retrouve à Walt Disney World devant le château de Magic Kingdom. Je l'ai payé, il me semble, 25$ dollars puisque c'est très cher. Il faut savoir qu'à Walt Disney World, toute l'année, vous avez des boutiques dédiées justement aux collections de Noël. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour celle-ci parce que je trouve qu'elle fait vraiment figurine et j'ai hâte de la mettre dans ma collection. Toujours dans cette thématique un petit peu maison collection, j'ai acheté ceci. Donc c'est un album photo un petit peu style cuir qui vient de Walt Disney World qui est estampillé. J'avais celui de Disneyland Paris il y a quelques années qui s'est un petit peu abîmé. Et en fait l'idée ça va être d'imprimer mes plus belles photos de mes deux séjours et de les mettre dedans, vous avez également un stylo doré pour écrire dessus et je trouve que c'est vraiment un super souvenir et ceci m'a coûté du coup 30 dollars. Mon dernier achat, vraiment collection que j'ai fait, mais celui-là il était indispensable, je louche dessus depuis sa sortie. Vous le savez au-dessus de ma bibliothèque, j'ai des coffrets euh, qui font du coup inspiration au livre. Et à l'intérieur, vous avez des cartes postales artwork, des précédents studios, et il y en a un de la belle et la bête que j'avais pas trouvé sur mes précédents voyages. Et du coup quand je l'ai vu, j'ai pas réfléchi, j'ai sauté dessus et je l'ai tout de suite pris. Donc il contient 20 cartes postales et j'adore en fait, je le trouve magnifique il va compléter ma collection à merveille et puis en tant que grande fan de la belle et la bête je ne pouvais pas ne pas le prendre, c'était pas possible j'ai également craqué pour ceci donc qu'est-ce que c'est que ça ce sont des autocollants, donc il y en a 50 ce sont des espèces de patchs en fait que vous pouvez mettre sur votre valise, etc... Euh, qui font très vintage et que je trouve magnifique donc j'ai hâte de customiser ma valise avec d'autres petites choses de Walt Disney World, je pense que j'en mettrai dans certains de vos courriers également pour vous, je les trouve vraiment magnifiques, et ça je l'ai payé 10$. Dans le même esprit, j'ai été à Castaway Cay, ça vous l'avez sûrement vu pendant les vlogs, et j'ai craqué sur cet autocollant qui m'a coûté 8$ quand même, <rire> donc ça fait quand même un petit peu cher, et l'idée du coup c'était d'avoir Castaway Cay, puisque bah, c'est une île qu'on peut faire qu'en étant sur la Disney Cruise Line et du coup j'avais envie d'avoir ce souvenir un petit peu particulier. Je suis un peu déçue là en regardant parce que je vois que toutes les planches sont liées alors que moi j'aurais bien aimé les séparer donc je pense que je vais aller mettre un petit coup de ciseau. Et j'ai également eu un coup de cœur pour cette carte postale, il y a deux ans j'en avais ramené une du même style sur le thème de là-haut là, là j'ai ramené sur Coco et j'aime bien l'idée de changer un petit peu ma déco en fonction des saisons donc euh, ça je pense que je le mettrai vers novembre euh, dans mon salon et je la trouve très belle et elle m'a coûté 4,99€ c'est plus symbolique qu'autre chose mais j'ai acheté ce magnette à Castaway Cay qui est estampillé Castaway euh, parce que j'avais envie d'avoir des petits souvenirs du coup qui venaient de cette île assez particulière et j'aime beaucoup le design de ce magnette. pour agrémenter ma collection j'ai aussi acheté ce chapeau <rire> Alien que vous avez vu du coup dans les vlogs et la grande particularité c'est que il est estampillé à mon nom Tubeuse puisque euh, vous avez tout cet espace de personnalisation à Walt Disney World que je trouve absolument génial donc j'étais trop trop trop contente de l'avoir et en fait en ce moment j'ai très envie de me faire une étagère en fait sur l'univers de Toy Story donc ça va aller à merveille là bas et le petit truc bonus c'est qu'il faut savoir qu'il y a deux ans j'avais ramené celui de Mickey et en fait Clochette m'a mangé la lanière que vous voyez ici ce qui fait que le truc est importable dès qu'il y a du vent ça s'envole et là, du coup, j'y ai fait très attention qu'elle ne puisse pas aller mettre ses crocs dessus. <rire> parce que je voudrais pouvoir leur mettre même si c'est très particulier. Et j'ai également acheté ces deux Tsum Tsum. Alors, je sais pas s'ils se trouvent à Disneyland Paris ou pas, je crois pas. On a l'Alien avec le grappin et l'Empereur Zorg. Je savais qu'ils étaient vendus à Holland, donc à Magic Kingdom. Et moi, je les ai eus à Animal Kingdom, il me semble. On va passer aux achats mode, puisque j'en ai fait quand même... <rire> Un sacré paquet hein, autant qu'on se le dise, j'ai pas été très très sage hein, vraiment pas <rire> euh, mais j'ai économisé pendant deux ans pour ce voyage euh, en faisant rien d'autre, en partant pas en week-end en faisant pas de folie ni quoi que ce soit enfin à part le shopping que vous avez vu mais sinon j'ai été sage à mon chéri je suis ramené ceci, je lui interdis d'ailleurs de le mettre tant que je vous l'avais pas présenté en vidéo. Donc c'est un suite de Wally -E sur lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Et alors il faut savoir que cette collection a été pensée de base pour euh, Disneyland California pour la saison Pixar. Donc euh, je l'avais vu et j'avais désespéré en me disant mais non, mais je le veux trop. Et en fait à Hollywood Studio il y a toute une boutique qui vend ce merchandising-là. Donc je me suis jetée dessus. J'ai également acheté pour moi ce sweat-ci. Alors il faut savoir que c'est un sweat enfant et que du coup j'ai pris du XL pour qu'il m'aille. Mais gros coup de cœur dessus, euh, je le trouvais trop trop joli. Celui-là ne vient pas de Disneyland California et il y a même I Played at Walt Disney World. Donc euh, j'aurais pas eu l'occasion de faire euh, tout ce qui est Toy Story Playland mais j'aurais quand même un sweat qui pète. Par contre dans la même boutique que mon chéri, moi j'ai craqué pour ce t-shirt-ci. Donc euh, qui est un crop top avec marqué Grape Soda. Ceux qui apprécient là-haut verront la référence. Je l'ai porté pour l'anniversaire d'Animal Kingdom pour le jour des 20 ans avec un Disney Bund euh, de Elite là-haut. Et j'étais trop contente de l'avoir, je trouve trop beau. Dans la même boutique là encore, j'ai craqué sur ce produit-ci. Donc qui est un t-shirt vice-versa. Alors en ce moment j'adore les t-shirts avec les manches comme ça, euh, un petit peu plus longues et d'une couleur un peu plus foncée. L'esprit un petit peu euh, baseball etc. Et en fait, ce que j'aime, c'est que c'est du vice-versa, mais euh, très discret. Euh, j'aime bien le fait que ce soit pas hyper pétant. Et j'ai craqué du coup sur un autre t-shirt du même style que j'avais repéré depuis très longtemps. C'est celui-là, donc avec Jessie de Toy Story. Et je le trouve vraiment trop trop beau. Et je trouve que ça, avec juste un jean, euh, honnêtement, ça fait tout de suite un style. Le dernier t-shirt sur lequel j'ai craqué, vous avez été nombreux à le repérer sur les réseaux sociaux quand je vous l'ai présenté le dernier jour. C'est celui-ci, donc de Dingo et Max. Vous savez mon amour pour Dingo et Max, je pense. Et euh, ça a été le coup de cœur absolu. J'ai fait tout à Disney World pour le trouver. Heureusement, grâce à l'application, je savais où le chercher dans ma taille. Donc je l'ai acheté à euh, Disney Springs, Disney Village. Mais regardez-moi cette merveille. Je J'adore. Le dernier achat purement vêtement vêtements que j'ai fait, c'est ce sweat qui vient de la Disney Cruise Line, donc vous pouvez acheter que là-bas sur le bateau. Donc j'ai craqué sur celui-ci, il y avait deux coloris, celui-là et un truc un peu plus orangé. Et la particularité, c'est qu'à l'arrière, vous avez Disney Cruise Line de marqué. Il faut savoir que ce genre de pull est très à la mode chez les Américains en ce moment. Donc il y en a de Walt Disney World et de Disneyland Resort, vous voyez que ça sur Insta et en fait je trouvais que le fait d'avoir Disney Cruise Line c'était un peu plus original et je l'aime bien, je le trouve discret et puis ça me fait quand même un souvenir de la Cruise Line je voulais profiter de ce haul pour vous présenter les trois paires d'oreilles que j'ai ramené avec moi alors pour vous expliquer un petit peu l'histoire de ces trois paires d'oreilles, euh, il faut savoir que je travaille avec une créatrice qui s'appelle Lily Magical Hears, vous aurez son shop en barre d'infos. On a un partenariat qui fait que donc du coup euh, elle me fait les oreilles dont j'ai envie et en échange je vous en parle sur les réseaux parce que je trouve que son travail est vraiment génial. Et donc cette fois-ci on a choisi de partir sur trois paires, donc celle-ci de la Belle et la Bête qu'elle a commercialisée sur son shop que j'ai porté du coup euh, le soir où j'ai fait le Bia Orguest et que j'ai porté également pendant une soirée Lilo et Stitch où j'ai fait euh, un repas. Il y a également celle-ci de Peter Pan que je trouve absolument géniale. Et pour la petite histoire, il faut savoir qu'avant que vous votiez pour que je fasse le look Peter Pan Walt Disney World, on avait déjà parlé de ses oreilles et honnêtement la réalisation est top. Donc je sais que vous êtes beaucoup à rechercher des oreilles personnalisées et je peux que vous conseiller de travailler avec elle parce qu'elle euh, a plein d'idées, elle a plein de modèles un petit peu originaux et tout et elle fait vraiment pas mal de custod. Et justement... Euh, je voulais absolument une paire de Cusco et on est parti sur celle-ci elles ont fait fureur à Walt Disney World, vraiment tout le monde les a adorées donc euh, voilà, du coup Lily si tu passes par là et je sais que tu passeras par là, merci encore pour ces oreilles qui m'ont accompagnée tout au long du séjour et euh... Et qui ont vraiment participé à la magie de ces vacances. Moi de mon côté j'ai acheté deux nœuds. Alors pour vous expliquer un petit peu à Disneyland Paris et dans tous les parcs Disney du monde ils ont lancé le concept des oreilles vierges. Donc vous avez juste les oreilles de Mickey, Et ils vous font acheter du coup des nœuds qui se positionnent sur les oreilles. Et donc du coup que vous pouvez interchanger. Donc moi j'en ai acheté deux. J'ai acheté celui-ci de Monstre et compagnie que j'ai jamais vu nulle part et celui-là de Dembo. Et en fait l'avantage c'est que vous avez également une petite pince à l'arrière pour pouvoir le mettre directement sur vos cheveux. Alors je vais pas vous mentir. Ça a du mal à tenir sur les cheveux. Hein. Je pense qu'il faut faire une coiffure un peu spéciale, trouver comment renforcer le truc. Je pense que c'est beaucoup plus évident sur des oreilles. Mais j'aime bien l'idée pour le porter euh, au quotidien. Genre vous mettez un petit pull, l'inspiration, euh, par exemple, monstre et compagnie. Et vous mettez ça dans les cheveux et ça fait le Beans. Et ça, celui-là, du coup, je l'ai porté pendant une journée à Epcot. Où j'ai improvisé un Disney Boon de dernière minute. De base, j'avais pas prévu d'acheter beaucoup de sacs à Walt Disney World, hein, ne nous mentons pas. Et en fait j'ai eu un coup de cœur sur celui-ci. Je pensais craquer sur un Daniel Nicole. Et celui-là est un Loungefly. Et sa spécificité, c'est qu'il est sur l'univers de Monstre Academy. Monstre et compagnie même. Et vous avez tous les monstres et tout, et je vous le trouve, mais tellement beau, il y en avait un Mickey qui me faisait de l'œil, qui était trop beau aussi le truc c'est qu'en fait j'ai déjà trois sacs à dos Mickey et je trouvais que ça faisait un petit peu trop et j'adore Monstre et Compagnie, j'adore l'univers de Pixar donc quand je l'ai vu j'ai dit ok c'est bon tu es à moi et il m'a suivi pendant quelques-unes de mes aventures il est très très bonne qualité et je l'adore j'ai également acheté deux bijoux à Walt well Disney World, alors il faut savoir que euh, ils ont une collection de bijoux qui est sublimissime, assez chère quand même, mais vraiment très très belle et adaptée aux adultes, et donc j'ai craqué sur deux pièces euh, ce collier-ci d'Alice au Pays des Merveilles, que je trouve juste génial qui coûte quand même 30$, et en fait la chaîne est très longue donc soit vous le portez en sautoir, soit vous le doublez pour en faire un collier plus court et le deuxième sur lequel j'ai craqué qui était une surprise <rire> c'est celui-ci de Winnie l'ourson que je trouve trop beau avec ses petites perles et tout, qui reste quand même assez discret malgré tout, même si bon il est quand même assez voyant, hein, on va pas se mentir et en fait je me dis que celui-là je le porterai sûrement quand j'irai à Tokyo puisque bah si vous avez vu mes précédents vlogs vous le savez, je serai à Tokyo Disneyland euh, vers fin octobre début novembre et euh, vu qu'ils adorent Winnie l'ourson là-bas, je me dis que ça peut être un joli clin d'œil. Et enfin, on termine ma Pixie Army avec les plus grosses folies que j'ai faites. Si vous me suivez en ce moment, vous savez que j'ai un énorme coup de cœur pour les pins. Et cette année, honnêtement, j'ai été un petit peu loin avec les pins. <rire> euh, j'ai complètement craqué mon slip. Préparez-vous. J'ai tout rassemblé dans une pochette pour vous dire. Je vais prendre ça un peu comme ça me vient. Donc ça va venir vraiment au fur et à mesure. Le premier sur lequel j'ai craqué, c'est celui-ci de... Alice au Pays des Merveilles, je la trouve vraiment très jolie avec les fleurs autour, je trouve que son visage est très bien fait, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pins, donc j'ai eu un coup de cœur dessus. J'ai craqué sur la Disney Cruise Line pour ce pin ci je voulais qu'il y en ait un estampillé Disney Cruise Line et j'ai beaucoup aimé le Mickey dans cette tenue-ci, sachant que je l'ai rencontré deux fois comme ça et que j'ai pris des photos avec à chaque fois je trouvais que c'était un petit peu symbolique j'avais vraiment envie d'en avoir au moins un. J'ai craqué sur ce lot de deux pins, il faut savoir qu'ils font pas mal de lots comme ça et ça coûte quand même 15$ donc c'est pas donné Des montres de Ralph donc vous avez Félix Fix et Ralph Lacasse et je suis sûre que je trouverai plein de looks à faire pour la sortie des mondes de Ralph 2 donc je suis contente de les avoir avec moi sachant que c'est des personnages qui sont pas spécialement exploités. Donc là encore un lot de deux. ce qui est drôle c'est qu'en fait quand j'étais dans la boutique des souvenirs de Dembo je me suis dit que j'arrêtais d'acheter des pins parce que j'avais déjà acheté quasi tous les autres et en fait j'ai vu ce lot là <rire> de Ellie et Carl Fredrickson jeunes de là haut et là je me suis dit non non non tu ne repars pas sans eux ils sont trop beaux, ils sont très fins je les trouve magnifiques et je sais qu'ils vont très bien aller avec ma collection. Ça va un peu avec le nœud pour cheveux d'Embo, mais j'ai craqué sur le Timothée qui est la souris de Dembo. Je le trouve très joli là encore et c'est encore un personnage que j'ai jamais vu à Disneyland Paris donc je me suis dit que ça rendrait plutôt bien et j'étais contente de l'avoir sachant que moi je porte beaucoup de gris au quotidien donc euh, c'est marrant d'avoir un petit rappel de Dembo comme ça sur les vêtements j'ai également craqué sur ce lot de deux pins alors ils sont plus accrochés parce que je les ai portés justement c'est Bob Razowski et Sully que j'ai porté du coup lors d'une Disney Boon un peu attitré et je les trouve trop marrants ensemble, j'aime beaucoup leur petite dynamique et surtout le fait que ce soit un peu à l'échelle et alors celui-là donc c'est Kronk et j'étais mais tellement refaite les gars quand j'ai vu qu'il existait. J'étais là en mode non, ils ont fait un pin's de Kronk parce que bon bah Cusco n'est pas du tout exploité. Et donc je l'ai porté le jour de mon Disney bound de Cusco et là encore les gens étaient à fond Parce que Cusco est Kronk quoi. J'ai également acheté ce duo là. Alors je pense pas que vous voyez d'ici mais heureusement je fais des close-up. Jack et Gus Gus de Cendrillon. Là encore j'avais une tenue un petit peu inspiration Cendrillon. Et je trouve que c'est vraiment top d'avoir ces duos. Comme ça, on peut mettre l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et euh, ça rend vraiment bien ensemble. J'ai acheté celui-là. Alors, il faut savoir que de base, je collectionne pas du tout réponses. Mais je le trouvais vraiment très drôle. Et j'ai craqué sur un lot de 4 de réponses. Donc, lot de 4 pins qui comprenait la tour, la réponse comme ceci, Pascal et la lanterne. Donc ça, ça vaut 25$. Les 4 et j'ai acheté un autre lot, mais j'ai tradé l'un des 4 pins que je trouvais pas beau parce qu'il y avait juste marqué Akuna Matata dessus et je l'ai tradé pour ce Pascal-ci euh, qui m'a été tradé à Walt Disney World, à Animal Kingdom et que je vais garder du coup. Donc là, vous avez euh, le symbole de, de Simba que j'adore, euh, Timon et Pumba, je les trouve trop bien et j'ai également traité deux pins que vous avez vu du coup si vous avez regardé mon vlog sur la Disney Cruise Line, l'armoire de la belle et la bête et le chapeau de Peter Pan voilà ma Pixie Army pour cet énorme haul, je sais que vous adorez les hauls sur ma chaîne donc j'espère que euh, ça n'a pas été trop long j'ai essayé de présenter les choses assez vite mais si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous sur tous mes petits achats n'hésitez pas à me dire dans les commentaires également euh, quels achats vous auriez fait à ma place si euh, toutes les choses que j'ai achetées vous plaisent, quel est votre article préféré généralement vous êtes assez unanime donc j'ai hâte de voir ce sur quoi vous auriez le plus craqué à ma place, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si vous aimez les vidéos de ce genre et si vous aimeriez voir la vidéo sur la cuisine et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que franchement, pourquoi me regarder et ne pas être abonné, je ne comprends pas, c'est tout bête et en attendant la prochaine vidéo je vous aime la Pixie Army, prenez soin de vous bisous bisous bisous